Bonjour à tous. Euh, donc cette session, euh, nous allons euh, discuter d'OpenSVC. Je euh, vais commencer euh, par présenter mon collègue Christophe Barocchi, qui est euh, le lead développeur de, de la solution et qui a euh, initié le projet euh, en 2009. Et, euh, donc je suis Arnaud Véron et je m'occupe euh, de la partie service et euh, aussi de fournir des activités de support sur, sur notre solution. Alors, notre, notre session va s'articuler en deux, deux phases. On a une petite dizaine de slides, c'est assez rapide. Et ensuite, on passe sur une, une partie démo. Euh, enfin, on va suivre un screencast hein, pour, pour éviter l'effet démo et, et que tout le monde puisse profiter de, de ce qui se passe à l'écran. Euh, pour commencer, la solution OpenSBC, qu'est-ce que c'est C'est une solution qui s'axe autour de deux composants principaux. On a d'une part ce qu'on va appeler l'agent OpenSBC. Ça va être ce qu'on va déployer sur les serveurs. Et c'est cet agent qui est écrit en Python. Et on a d'autre part une partie collecteur qui est un portail centralisé, portail web centralisé. Qui, euh, qui, a une, qui, a plusieurs, qui a plusieurs fonctions qu'on va détailler un petit peu. Concernant cette partie, euh, cette partie agent, on a euh, un socle, une boîte à outils, qui va nous permettre de modéliser tout ce qui est euh, application qu'on va déployer sur une infrastructure. Quel que soit le modèle d'intégration, qui est du conteneur, qui n'en euh, est pas, c'est vraiment assez, euh, assez souple et, et très ouvert pour s'adapter aux besoins de chacun. Donc ça va masquer euh, tout ce qui est complexité technologique que vous allez pouvoir employer dans la modélisation de vos applications. Et ça va vous apporter euh, des fonctionnalités en termes de gestion, de management de, de cette modélisation qui va former des, des services à, à, à l'arrivée. Euh, donc ça va amener des facilités de gestion au quotidien pour les sysadmins, pour les développeurs dans, dans ce qu'ils vont être amenés à implémenter et à suivre au quotidien. Donc ce, cet agent a donc un rôle de déploiement, de gestion, de ce qu'on va appeler des services. On va détailler ce que c'est qu'un service après. Il va amener aussi des fonctionnalités de mobilité de ce service lorsqu'on va avoir des infrastructures réparties et distribuées sur plusieurs nœuds. Et il a aussi euh, pour objectif de rapporter ce dont il a connaissance, cet agent, au collecteur centralisé euh, OpenSVC. L'idée qu'il y a derrière ce collecteur, euh, c'est d'avoir une vue globale des applis et des fonctions qui sont servies sur une infrastructure informatique. Alors, Ce collecteur, c'est euh, une stack euh, MariaDB avec du Web2PI, avec du Redis, avec de euh, l'Nginx, et aujourd'hui, on a fait un choix d'implémentation euh, full Docker. Donc ce collecteur, il va agréger euh, toutes les informations en provenance des, des agents qui sont déployés sur les parcs. Et il apporte un certain nombre de fonctionnalités, de, de filtrage, d'audit sur les actions qui ont été menées sur les, les services, euh, faire des analyses post-mortem sur ce qui s'est passé sur la production. Il sert aussi de, de point central pour distribuer tout ce qui est... Euh, template de provisioning, on va, on, on va en détailler un petit peu euh, l'usage. Euh, il propose aussi euh, l'API REST, c'est lui qui sert l'API REST de la globale de la solution. Voilà, portail de formulaire, gestion de workflow, il y a un certain nombre de, de, de fonctionnalités implémentées dans, dans ce collection. Voilà pour la vue globale euh, OpenSVC. On va bien sûr euh, aller plus en détail euh, pour que vous ayez une idée plus clair de ce que ça fait et comment ça marche donc on a bientôt 10 ans d'existence dans la structure donc, notre, notre produit est, est open source et on maintient euh, une compatibilité Python 2 et Python 3 alors il y a, il y a des raisons pour ça hein. c'est bien sûr l'âge du projet hein, qui commence à être, euh, j'allais dire avancé, 10 ans ça commence à être sérieux il y a une autre vraie raison c'est que euh, les clients à qui on s'adresse euh, c'est en particulier des grands comptes, qui ont des cycles de vie en termes d'operating system qui sont très longs. Donc on va retrouver des très vieilles distribes des très vieux Unix qui sont encore en service aujourd'hui et pour lesquels nous, on, on, on a à cœur de maintenir notre produit opérationnel sur ces solutions-là. Donc voilà pourquoi on est obligé de couvrir un spectre aussi large en termes de, de compatibilité. Euh, pour... Euh, pour nos clients, Donc on fournit un service de support, web, Slack, email et téléphone. Donc pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis une petite, <coughs> une petite URL Slack, si vous voulez nous rejoindre, si vous avez envie d'en savoir davantage sur le produit, essayez, vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Voilà, et, et euh, au gré de ces, ces 10 ans d'activité, on commence à avoir une petite communauté qui s'est formée et euh, bah, des gens qui, au euh, gré de leur mission euh, ça et là, chez différents clients, emmènent avec eux cet outil et, et nous font connaître euh, chez, chez d'autres personnes. Donc le, le, le spectre de couverture euh, fonctionnel, je dirais, du, du produit, de l'agent OpenSVC, couvre tout ce qui est techno, on va dire, legacy traditionnel, historique, c'est-à-dire... Euh, L'implémentation de, de services type euh, voilà, une base de données, des bases de données telles qu'on les faisait il y a, il y a 10 ans. Voilà. Ça, c'est les, les types de services euh, classiques qu'on va trouver euh, sur SBC sur On a plusieurs types de, de services en termes de, de topologie. Euh, non seulement du plus simple, donc c'est on va installer un agent sur un serveur et on va faire du. Un petit service, euh, ça simple, lancer une appli, lancer sa base, lancer son, son web server Donc là, on, on est une alternative viable et sympathique à systemd. Si euh, si vous avez euh, eu quelques difficultés avec systemd, c'est c'est plutôt sympa d'essayer OpenSVC. On retombe sur des choses un peu un peu plus rationnelles. Euh, on a aussi d'autres types de topologies de services. Quand on vient rajouter des nœuds. À des clusters donc clusters multineux avec des services qui basculent, avec des topologies file over, donc type actif-passif, active, ou des topologies active-active en, en ferme. On a encore des services de type euh, scaler, ce qu'on appelle un scaler, donc qui va euh, être capable de grandir en termes de nombre d'instances automatiquement, euh, donc à la hausse ou à la baisse, ou, ou manuellement, bien entendu. Donc dans ces services, donc on, là on sent la notion de topologie hein, sur une machine, sur plusieurs machines, euh, on va grouper un certain nombre de ressources. Ces ressources étant la liste exhaustive de ce qu'il y a besoin pour que l'application fonctionne, la stack fonctionne. Donc on va avoir des ressources de type adresse IP, disque, volume group, des filesystems, des lanceurs applicatifs, des conteneurs. Euh, J'en passe, euh, voilà. Donc, on vient builder là, son, son, son service avec euh, tous les objets qui sont nécessaires pour faire fonctionner euh, sa production. Une fois qu'on a fait ce travail-là de modélisation, on a tout un, un jeu de commandes qui est associé à, à l'objet service, qui va permettre de le démarrer simplement, de le stopper, de le relocaliser, ailleurs sur une autre machine. Et on a euh, ces... Euh, ces méthodes-là qui vont être disponibles aussi bien pour l'objet service dans sa globalité que pour les familles de ressources ou des ressources qui vont être taguées spécifiquement par rapport à vos besoins. Voilà, donc des facilités de management quotidien pour, pour cet objet, cet objet service. On, on passe sur des fonctionnalités un petit peu plus... qui euh, collent un peu plus avec le, le quotidien de notre, notre actualité. Euh, dans le sens où on a intégré dans le, dans le produit des fonctionnalités modernes qui peuvent intéresser le, le développeur et, et le sysadmin hein, bien entendu euh, dans le sens où on a maintenant la, la faculté de faire tout ce qui est euh, provisioning et, et unprovisioning provisioning de services euh, de manière très rapide donc on a des systèmes de, de templates qui sont soit dans des repos, soit dans le collecteur OpenSVC, on vient récupérer, instancier, on provisionne le service et on démarre, on démarre l'application comme ça. Donc bien sûr, on, on, on se rend compte qu'il y a une, une phase de design de son service auparavant, mais euh, on arrive sur des choses très, euh, très efficaces dans, dans le quotidien pour, pour le déploiement d'applications. Donc en s'appuyant sur ces templates et en s'appuyant sur, euh, sur l'API-REST notamment, euh, qui est proposé dans le produit. Notre notre histoire d'existence, de, je dirais, ces dix ans d'existence, nous ont permis de, de capitaliser sur les besoins d'une production aujourd'hui. C'est-à-dire que dans notre produit, on a fait en sorte que, à partir du moment où on, où on, on gère des clusters multineux, où on gère des la de service. On prend en considération toutes les problématiques qui peuvent y avoir lors des incidents. Donc on a intégré des fonctionnalités de, de quorum, qu'on appelle des arbitrateurs chez, chez nous. On a différents types d'arbitres pour le monitorer et échanger les états des services entre les nœuds. Et on a mis des algorithmes qui font en sorte que tout ça, ça se passe bien lorsqu'il y a des incidents des pertes de sites, des pertes de réseau, des pertes de disques. Donc on a, voilà, on se qualifie de production ready clairement depuis, euh, depuis de nombreuses années, j'ai maintenant chez, chez des clients. Euh, donc, je ne vous ai pas parlé des clients, c'est pas mal de, de clients dans le monde bancaire qui ont des, des exigences assez fortes sur tout ce qui est résilience de services, euh, relocalisation des services, mobilité, obligation légale de, de test de, de plan de continuité d'activité. On, on, euh, on est assez représenté sur ce secteur-là. Euh, Qu'est-ce que je n'ai pas dit Oui, alors le, le modèle de fonctionnement, on va le voir euh, en détail, c'est euh, un modèle asynchrone où on a un démon donc, sur la machine, on vient lui soumettre des actions et en asynchrone, ça va être l'agent qui, qui effectue les actions euh, dans, dans notre dos. Euh, enfin, sur les, les, derniers, euh, les derniers points euh, qui ont trait euh, aux technologies modernes, euh, l'intégration de tout ce qui est techno de, de containerisation. Donc, ça fait maintenant euh, 10 ans qu'on sait gérer les conteneurs de type euh, zone Solaris et des choses comme ça. Donc, pour nous, c'était assez naturel lorsque les techno type euh, Docker sont arrivés sur le marché de développer un driver supplémentaire pour, pour intégrer cette, cette technologie-là. Donc plusieurs types de conteneurs supportés, LXC, KVM, Docker. Euh, on a des fonctionnalités de, de gestion de registre Docker aussi intégrées dans le collecteur, donc qui gèrent tout ce qui est euh, pas pris en standard chez Docker, dans le sens où euh, la partie authentification, toutes ces choses-là ont été intégrées dans, dans le collecteur. On a aussi, vous allez voir dans, dans la démonstration, euh, des solutions à proposer sur tout ce qui est euh, réseau interne au clusters, lorsqu'on étale ces services sur plusieurs nœuds, lorsqu'on va venir spawner et détruire des containers euh, de manière très dynamique, on a besoin d'adressage IP, on a besoin que ces containers se parlent au sein du cluster entre eux. Donc, on apporte des solutions avec CNI notamment, et euh, donc des, des solutions de nommage euh, de ces conteneurs pour qu'ils puissent discuter entre eux dans, dans le cluster. Et bien sûr, une fois qu'on a monté toute tout cette stack euh, applicative, le, la finalité, c'est quand même que des clients puissent venir se connecter à notre service. Donc, on a aussi euh, intégré euh, une solution avec euh, des Ingress Gateway pour servir une IP publique et router les connexions des clients externes vers, vers les services de notre cluster. Voilà Des notions aussi de méta-service qui permettent de décrire des, des stacks complexes avec des dépendances entre démarrage de services et des choses comme ça. Voilà pour euh, la théorie. Donc Un petit, un petit message euh, pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, on recherche euh, du monde. Donc N'hésitez pas à nous contacter. Je vous propose de passer sur euh, la partie de démonstration. Je suis désolé pour les couleurs, on a dû euh, jouer un petit peu avec les, les, euh, les couleurs de fond et de, de police. Par rapport à la luminosité du, du projecteur. Alors, le, ce que vous voyez à l'écran, c'est une session TMUX euh, splitée. Donc, sur la partie droite, on va avoir euh, l'ensemble des, des commandes. Donc comme si on avait un shell sous la main. Euh, voilà, là, on voit une, un install qui est en train de passer. Donc, un ensemble de commandes qui vont être, euh, qui vont être passées avec des commentaires. Et, sur la partie gauche, en haut à gauche, on va avoir la commande Service Monitor, donc une commande OpenSVC qui permet d'avoir un, un état global de, de son cluster en termes de, de fonctionnement. Donc voilà, là on commence un, un déploiement. Alors on a bâti cette, cette, ce screencast, hein, on parle d'une situation et d'une configuration extrêmement simple et petit à petit on va on va croître vers des, des configurations plus compliquées et, et, plus, et plus évoluées. Euh, la zone qui est en bas à gauche, on, on en parlera à un stade un peu plus avancé dans la démo. Alors on livre euh, l'agent OpenSVC hein, sous forme de package pour euh, différents, différents OS. Euh, on a un repository public euh, qui est dispo pour, pour ça. Donc là on fait une install euh, à droite hein, sur sur un premier système qui s'appelle Node-13-1. Donc là, voilà, on a installé le, le RPM, on a une, une post install qui, qui se déroule, et on voit en haut à gauche la commande SVC-1 qui, euh, qui, qui s'est mise en, en route. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur cette partie en haut à gauche On voit, en haut pour l'instant, les, les threads... Euh, alors je veux dire les threads clusters, c'est un petit peu un abus de langage, dans le sens où on est, on est sur un seul nœud. Euh, néanmoins, euh, on est réellement sur un cluster euh, stand alone à Sony. Donc, on a des threads Python, euh, un thread listener euh, qui est là pour écouter les commandes qu'on va qu'on va envoyer à l'agent, un autre thread de, de monitoring pour prendre des décisions sur les sur les différents services et euh, là un thread de, euh, de scheduling pour un, un certain nombre d'actions à, à effectuer sur les sur les services. On a au milieu un des, des notions de, de scoring, donc ça ça va nous servir euh, lorsqu'on est dans, sur des typologies de services où on a besoin de savoir où démarrer un service de manière optimale. On va pouvoir avoir des scores par nœud au sein du cluster pour dire bah, ce nœud-là il est plus approprié pour démarrer mon service que cet autre nœud. Voilà, et enfin pour l'instant c'est un petit peu vide, à gauche on a, voilà, là, on vient de créer un, un seul service on a passé la commande SVCMGR, donc Service Manager. Le nom du service est Create. Donc on a un petit, euh, un petit ensemble de commandes avec, euh, avec ces services. Donc lister les services. Euh, la plupart des commandes supportent euh, l'output euh, au format JSON. Pour pouvoir parser ça de manière élégante avec euh, le langage qui vous conviendra le mieux. On a enfin euh, une commande qui s'appelle euh, print status. Donc là on fait un printstatus hein, sur le service SVC1 qu'on vient de créer, qui est un petit peu vide, hein, comme il n'y a aucune ressource dedans, c'est pour l'instant euh, une, une coquille vide sans, sans intérêt euh, réel. Hein. Donc là on, va en bois, on, pardon, on voit en bas à droite, on a configuré Via la ligne de commande, une, une ressource applicative dont le rôle va être de lancer un interpréteur Python 3 avec le, le module HTTP serveur et donc écouter sur le port vive. Donc la modification d'un fichier, d'une fiche service, ça peut se faire de cette manière-là, mais ça peut se faire d'une manière aussi traditionnelle avec un éditeur. Là, c'est pour les besoins de la démo qu'on fait tout en, en ligne de commande. Donc là, on, on voit... Euh, ce, ce service qui a été, donc on a configuré la ressource applicative. Le service est pour le moment en état euh, stoppé. On vient de faire un unfreeze de ce service. Qu'est-ce que ça veut dire On a défrisé le service. Ça veut dire qu'on dit à l'agent, bah voilà, ce service maintenant on est prêt à le démarrer. Faisant ce que bon te semble. Bon là, on l'a défrisé, mais l'agent, euh, il a laissé le service en état d'end. On le voit à gauche, il est toujours dans. Alors, il est toujours dans parce que on n'a pas spécifié dans notre service qu'il devait être démarré de manière automatique. Donc, c'est tout à fait normal, c'est un comportement attendu. Pour l'instant, on fait les choses simples. Euh, c'est pour ça qu'on vient de démarrer manuellement notre ressource notre applicative. start-rid pour ressource ID et le nom de la ressource qui s'appelle app 100 tel qu'on l'a nommé dans la phase de configuration. Voilà, donc là on a démarré, là on stoppe l'application. La, de manière, euh, de manière très simple. Euh, voilà donc Commande de restart, qui va enchaîner un stop, puis un start. Donc, on remarque qu'il constate l'état déjà stoppé, donc il ne refait pas le stop et il redémarre l'application. Voilà, donc on voit en haut à gauche, notre service qui est up. Donc le grand O, euh, majuscule vert, indique, voilà, je suis up sur le nœud 13-1. Et on reviendra sur l'utilité du, euh, du petit chapeau un petit peu plus tard. Voilà, en bas à droite, on a fait un print status sur notre, euh, notre service. On voit que l'affichage la, s'est un petit peu enrichi. Où on a pas ressources. Donc là, il se trouve qu'on n'en a qu'une seule. Euh, L'état de cette ressource. Ici un print-config, on a euh, euh, l'état du fichier de configuration de ce service. Okay. Extrêmement simple hein, en l'état. La même chose au format JSON, toujours pour être capable de parser ça facilement. Voilà, le print-status JSON et le print-config au format JSON. Alors, les actions idempotentes, c'est-à-dire qu'on voilà, peut refaire un start sur un service qui est déjà starté, on ne va pas se retrouver avec des choses démarrées deux fois, il y a un contrôle de l'état actuel de la ressource et on, on va effectuer une action que si ça, est, ça est nécessaire. Voilà, enfin pour terminer, on vient faire une petite request, une petite request sur notre serveur web et on, on constate qu'il nous sert des fichiers, donc ça fonctionne tel que, que c'est censé. Là, on passe sur une autre partie de la, de la démo. Là, on était vraiment très simple. Là, on vient rajouter un second nœud pour former un vrai cluster. Voilà, donc là, on est passé sur le nœud qui s'appelle Node 13-2, sur la partie droite. On installe le RPM. On vient déclarer un orbit. Donc, ni plus ni moins qu'un canal de communication qui va servir à échanger des états de service entre les deux nœuds. Là, on vient paramétrer un petit nom sympathique, notre cluster, qu'on appelle DEMO. Enfin, on revient chercher sur le nœud 13-1 le secret. Ce secret va servir à joiner le cluster à partir du nœud 2. On est sur le nœud 1, on a récupéré le secret. Sur le nœud 2, on fait un daemon join avec le secret. Et on précise le serveur sur lequel on peut se connecter. Et là, on a vu à gauche que maintenant, notre nombre de nœuds sur notre cluster a été passé de 1 à 2. Voilà, et les configurations sont maintenant en Là, il s'est passé des choses. Là, on vient de dire, en fait, euh, je veux que le service 1 soit maintenant non plus connu que du nœud 1, du nœud 13.1, mais aussi de l'autre nœud. Donc, on positionne un paramètre en lui disant, bah, je veux que ce service puisse être démarré sur tous les nœuds du cluster, avec une référence à de cluster nodes, qui veut dire implicitement node 1 et node 2. C'est pour ça qu'en haut à gauche, on a vu des, des choses arriver sur le nœud 13.2, dont une croix rouge qui veut dire le service n'est pas up. Euh, au, moment, au moment où on part, il est up sur le nœud numéro 1. Voilà, là on vient d'utiliser une commande qui s'appelle switch, qui veut dire déplace-moi change-moi le service de nœud. Donc ça a, été, ça a été un petit peu vite, on a... L'agent a stoppé le service sur le nœud 1 et l'a redémarré sur le nœud le. Alors ce qu'on voit, euh, on va pouvoir parler ici là, des, des petits chapeaux. Euh, ça indique un problème de placement. Qu'est-ce que ça veut dire le placement Quand on va définir un service, on va avoir envie de déterminer quel est le nœud prioritaire pour faire démarrer ce service. Donc par défaut, euh, la priorité est définie dans l'ordre des nœuds. Euh, <coughs> donc le mot clé nœud, implicitement, c'est le nœud 1 en premier et le nœud 2 en, en second. Et du coup, là, lorsqu'on regarde ici, on voit que le service est sur le nœud 2, qui n'est pas le leader de placement. Le leader de placement est défini ici par le petit chapeau qui reste sur le nœud 13A1. Et du coup, le service Monitor nous met un problème de placement global qui dit juste, bah, attention, tu n'es pas dans la cible que tu as définie en termes de placement. Néanmoins, le service reste up, donc ça veut dire que la production continue de fonctionner. Ce n'est pas un réel problème en soi. Ensuite, on définit pour ce service un flag qui s'appelle orchestrate égale achat pour High Availability. Et là, en fait, on dit simplement à l'agent, maintenant, tu prends réellement toi-même les décisions sur le, ce qu'il faut faire de ce service. Ou le démarrer, ou l'arrêter. Et on, en fait, on vient provoquer ici un background halt sur le nœud numéro 2. Donc, on stoppe la machine. Et on voit à gauche que le service est en train de redémarrer sur le nœud 1. Voilà. Donc, ça a été très vite, hein, mais les états échangés entre, entre les nœuds permettent cette, cette prise de décision. Donc le service a changé de nœud. Alors ce qu'on peut remarquer, hein, c'est que ici, le petit défaut de placement, euh, il a disparu. Maintenant, le service 1, il est revenu sur, le, sur son nœud d'appartenance nominal. Voilà, là on va redémarrer le nœud numéro 2. le temps que le système boot, que l'agent redémarre et il va rejoindre, euh, rejoindre le cluster. Donc il y a une phase au cours de laquelle il rejoint le cluster, mais il, euh, il va attendre de recevoir les informations de, des autres nœuds du cluster bah, pour être sûr de ne pas prendre de mauvaises décisions euh, sur, sur une un, un éventuel redémarrage de service. On va enchaîner la, la présentation en parlant de, de clonage de, de services. Voilà, on fait un print config au format JSON d'un service qu'on a déployé. On pipe ça vers un create de service et on vient surcharger tout ce qui est variable au niveau du service. A partir du moment où on a designé son service de cette manière-là, on peut venir surcharger ces valeurs-là à l'instanciation. Donc voilà, là on a dupliqué le service. On écoute maintenant sur le port 8001 pour SVC2. Et comme on a une valeur d'orchestration qui est à haut dispo, le moniteur a tout de suite démarré le service sur le nœud 13.1. Et là, si vous voyez la dernière commande qui est passée, on a inversé le leader de placement pour le service SVC2. On dit explicitement, je veux que le nœud numéro 2 soit le leader de placement du service 2. Donc on a ici le petit chapeau qui signifie ça et en l'état comme le service 2 est up sur le nœud 1, on se retrouve avec un défaut de placement. Voilà. Donc là on va faire en sorte de rendre le service 2 à son propriétaire grâce à la commande giveback. Voilà, on dit au moniteur prend les mesures qu'il faut pour remettre le service en état nominal sur le nœud à qui il appartient. Donc le moniteur a arrêté le service sur le nœud 1 et l'a redémarré sur le nœud 2. Euh, là on enchaîne avec la création d'un service 3, donc sur le même, la même méthode, la même méthodologie, pour 8002 cette fois-ci. où Là on va changer la topologie du service. Ici, si vous avez remarqué, à gauche, là, on est dans les topologies failover-achat. Et là, on vient de spécifier, je veux faire un service de type flex. Flex étant, je manipule les, des services de topologie actif-actif. Là, je spécifie maintenant, à droite, je veux que le nombre minimum d'instances de mon service de type actif-actif soit égal au nombre de nœuds du cluster. Et là, une fois que je défrise mon service, le moniteur se met en route et va respecter les contraintes que j'ai définies, à savoir démarrer deux instances de ce service. Donc en pratique, on a deux web-serveurs sur le port 8002, sur, un sur le node 1 et un sur le node 2. Une euh, fonctionnalité importante euh, qu'on qu maintient aussi, c'est le fait de d'être capable de faire des upgrades de cette stack logiciel euh, production ouverte. Donc on imagine, vous avez un cluster avec des nœuds, avec des services qui fonctionnent, avec des clients qui sont connectés. On peut désinstaller, réinstaller l'agent sans que cela vienne impacter la production et le service qui est rendu utilisateur. C'est ce qu'on est en train de faire dans la partie droite. Il me réinstalle du RPM, là on voit ici que le nœud numéro 2 est en train de passer en phase d'upgrade. Voilà, là, il redémarre et il va rejoindre le cluster. C'est habituellement des opérations qui, qui se font production ouverte sur d'autres technologies. Donc là, on lance euh, un shutdown sur le nœud numéro 2. Donc on voit là, les trois points rouges qui indiquent que sur le nœud numéro 2. Ah, J'ai mis la présentation en pause. Donc sur le nœud numéro 2, tous les services sont partis. Parce que l'agent est en train de s'arrêter. Et on s'aperçoit que le monitor a basculé le service 2 sur le nœud numéro 1. Le service 1, il ne s'est rien passé puisqu'il était déjà il était déjà sur, en train de tourner sur le numéro 1. Et on a un petit Warn qui s'est euh, invité, là, au niveau du service 3. Donc simplement, ça veut dire, attention, on m'a défini une contrainte d'avoir deux instances de mon service opérationnel. Euh, or, je n'en ai plus qu'une au moment actuellement, donc ça, ça présente un, un problème de, de conformité. Néanmoins, vu qu'il nous reste une instance, le service reste up. Enfin, L'instance est up. Concrètement, sur une prod, bah, ça, peut, ça peut vouloir dire qu'on peut, peut faire face à des problèmes de performance ou, ou des choses comme ça. Voilà, donc là, on est en train de redémarrer le second nœud. Ça va être encore un petit peu, un petit peu long. Alors, oui, euh, la session se veut interactive. Hein, si vous avez des choses. Euh... La, la, la question c'est Est-ce que vous avez un alco de consensus interne à votre NSPC Un alco de consensus. Qu'est-ce que tu entends par consensus Comment vous mettez d'accord sur euh, Qui prend, euh, qui prend... Qui prend... Alors en fait, il y a... Euh, donc la question c'est, est-ce qu'il y a plusieurs... Donc il, y a, ce il faut voir, c'est qu'il y a bien un agent qui va tourner par nœud, et donc tu as euh, un thread par nœud qui va prendre des décisions d'orchestration sur ses services. D'accord Et il va prendre ses décisions d'orchestration en fonction de l'état du service, tel que le dit euh, les autres nœuds. Donc les nœuds entre eux vont s'échanger une structure de... Euh, de structure avec ben, moi le service euh, svc1 il est up chez moi donc à partir de là l'autre nœud il va dire non je ne vais, vais pas y toucher il est up là-bas et c'est comme ça que, que ça doit fonctionner euh, en revanche si euh, là le, le service euh, le service 3 lorsqu'on a démarré le, le nœud 2 euh, il a vu qu'il y avait qu'une seule instance démarrée sur le, le nœud 1 il ah là, on a un problème. Donc, je redémarre. Je prends la décision de redémarrer sur euh, sur le. Donc, c'est vraiment. Je vais essayer de porter réponse à ta question euh, sous un angle un peu différent sous, sous l'angle du développement. Je pense que ce que tu voulais dire, c'est comparer l'implémentation d'OpenSVC, de la notion de, de consensus et d'orchestration de, de avec des produits existants que tu connaissais déjà mieux comme Swarm ou Kubernetes. La réponse elle est, elle est intéressante, c'est qu'on n'a pas, pas de notion de manager et de slaves. Tous les nœuds sont ISO, tous les, os, tous les nœuds sont capables de prendre des décisions et de même que pour les arbitres, euh, euh, les échanges entre les nœuds peuvent être euh, faits sur, sur différents canaux en passant par des disques, en passant par du multicast, ou du unicast, ou en passant par des nœuds tiers. Donc on a beaucoup de redondance au niveau des échanges entre chaque deux du cluster et on n'a pas de notion d'asymétrie de, dans les prises de décision. Voilà. Donc, on est extrêmement redondant, beaucoup plus redondant que des solutions comme, comme Kubernetes et Swarm. Il y a un prix à ça, le prix c'est la taille des clusters qu'on peut monter. Là où Kubernetes est raisonnable, Swarm est raisonnable au-delà de 100 on va dire. Euh, nous, on va tenter de se limiter aux alentours de 16 ouais. Alors, en matière de quorum plus précisément, euh, oui, quelque chose, il y a quelque chose de très classique qui est implémenté, classique dans le, le monde de, du clustering, c'est-à-dire un vote organisé entre les membres du cluster et des, des arbitrateurs, c'est-à-dire des, des witnesses. Sachant que la bonne pratique est toujours d'avoir, pour un cluster oui. NE, n moins un witness sur un troisième site, classique. Ok. <rire> Alors, euh, donc le nœud 13.2 euh, rejoint de nouveau euh, le cluster et là, on demande au cluster de replacer les services là où ils doivent être de manière nominale. Voilà, donc là on a vu le service 2 qui a rebasculé euh, sur le nœud numéro 2. Ce qu'il faut retenir là, ce qu'il fallait voir, c'est que c'est pas parce qu'un nœud rejoint un cluster et que c'est lui le, le, le maître nominal d'un service qui reprend tout de suite le service. Ça, sur une production, ça voudrait dire qu'il y aurait du downtime induit pour les utilisateurs à un moment qui n'est peut-être pas opportun. Donc, il rejoint un cluster, mais il reprend le service qu'au moment où on lui demande explicitement. c'est clairement une opération sysadmin qui doit être planifiée. Voilà, et on a utilisé la commande giveback pour, pour faire ça. Là, on utilise une commande qui s'appelle freeze, donc node demger freeze, où on va freezer tout le cluster. Donc là, on a des petites étoiles bleues qui sont arrivées en dessous de chacun des nœuds. Concrètement, ça va désactiver l'orchestration automatique opérée par les agents. Voilà, donc on coupe le nœud numéro 2. Qu'est-ce qu'on voit Est-ce que le service 2 redémarre automatiquement sur le nœud 1 Non, il reste éteint. Donc ça, ça peut être des scénarios voulus, délibérés par le SysAdmin, pour des phases de maintenance ou de mise à jour, de patching, d'OS, des choses comme ça. Voilà, donc il y a des moyens de désactiver l'intelligence de, de cet agent et de lui dire, je vais faire les choses manuellement. Encore un redémarrage. Voilà, donc le nœud a rejoint le cluster et là on passe une commande unfreeze. Du coup, ça remet en service l'activité du, du moniteur qui prend la décision de redémarrer le service 2 sur son nœud d'appartenance et la même chose pour le service 3, respecter la contrainte de deux instances opérationnelles à un instant T. Euh, donc là, Suite de la démonstration, on va ajouter une, une adresse IP, une adresse IP pour le service. Donc là, on la configure dans le service 1. Donc l'IP service est down, donc l'état le, le, global du service est arrêté. On va maintenant euh, défriser ce service et on va voir que le moniteur va le, va le démarrer. Donc il va non seulement démarrer euh, l'adresse IP, il va aussi démarrer donc, notre, notre application, notre euh, serveur web Python. Voilà, donc, nouvelle démonstration d'idempotence des actions. Ou après avoir unfreezeé, le, le cluster a démarré le service, on fait un démarrage manuel et mal, malgré ça, il ne démarre rien d'autre parce qu'il a vu que c'était déjà opérationnel. Qu au niveau global, sur le service print status, on voit un état up sur le nœud 13, 1, hein, et pour chacune des ressources, un état up également. Enfin, une petite request HTTP au niveau de l'adresse IP du service, et ça nous montre que ça répond correctement, qu'on écoute bien sur la VIP. Donc là encore, un switch du service là, au niveau du nœud 1, on va déconfigurer l'adresse IP. On bascule et on reconfigure la VIP et le web-server sur le nœud 13.2. Voilà, on fait une requête HTTP, on voit que ça raconte. Là, on a basculé notre service. Donc, très, très élégant et très facile en termes de mise en œuvre pour basculer des IP, des IP de service. Là, on va passer sur l'instanciation un, d'un service euh, nettement plus complexe qui est plus euh, représentatif de ce qu'on va trouver dans la vraie vie. Ça va aller un petit peu vite sur le côté droit. Euh, donc là on est parti d'un template, create moins config et une nom d'un fichier template sur lequel on aura, <coughs> bien entendu fait une phase de design auparavant et là l'agent euh, prend en charge euh, ce template, instancie, crée le service et vient provisionner tout ce service. Donc là concrètement c'est des disques, c'est des créations euh, de volume group, c'est des créations de logical volume, c'est du formatage de file system. Voilà. Et donc sur la droite on a un petit euh, print status euh, du fichier du, du service pardon. Bon là il est un petit peu un petit peu vaste parce qu'il n'a pas été encore démarré, donc on a beaucoup de beaucoup d'affichage, voilà. Là, maintenant qu'il est démarré, on a un service donc un peu plus sérieux, avec donc, des, des loop disks, une, une IP de service, un volume groupe, trois files système, euh, une database, deux apps serveurs, quatre web serveurs. Voilà, ça c'est un, un, un service un petit peu plus, euh, un petit peu plus sérieux de, de laprès vie. Euh, donc là, on passe sur une autre partie de la démo, où on va déployer... Donc là, on vient de créer un service. C'est un service. Le service, c'est l'enveloppe. Hein, c'est l'enveloppe avec toutes les ressources. Et dedans, on a modélisé toutes ces ressources. J'ai besoin de mon IP, de mon VG, de mes de mes lanceurs applicatifs. Et donc, c'est le service SVC 5. Donc là, on passe sur le déploiement euh, au sein du cluster. Donc on monte un petit peu en complexité d'un réseau de, de back-end qui va être privé au nœud de, de ce cluster. cluster. Donc on utilise pour ça euh, CNI, euh, Container Networking Interface. Donc CNI, qu'est-ce que c'est C'est euh, euh, un runtime avec euh, des libs et des specs. Euh, sur euh, lesquels se, se greffent des, des plugins qui viennent exploiter ces euh, specs et ces librairies pour fournir de, de l'infrastructure réseau euh, sur de, des conteneurs. Donc là, nous, on a fait le choix d'utiliser euh, Weave. Weave qui est le plugin qui va s'appuyer sur CNI et, euh, et qui va être capable de, de, de fournir de l'adresse IP. À nos conteneurs sur, sur l'intégralité du cluster. Donc concrètement, il hein, faut imaginer un réseau privé étalé sur tous les nœuds du cluster. Donc là, on a délibérément euh, mis toutes les commandes hein, pour la configuration. Voilà, lister les réseaux, oui. Là encore la mise en avant des output JSON. Voilà, donc là on vient spécifier en termes de configuration que le service 3, on va lui ajouter une adresse IP de type CNI que l'on va provisionner dans le réseau qui s'appelle Wii. Voilà, donc là ça a, été, ça a été fait. On voit sur le premier nœud, le nœud 1 une première adresse IP, sur le 2, une seconde adresse IP qui a, été, euh, qui a été attribuée à partir de ce réseau de back-end. maintenant une notion qu'on n'a pas encore abordée euh, qui explique la présence, de en bas à gauche, du, du petit rectangle. C'est la fourniture de, de services de nommage au sein de ce cluster. Donc on va dans un premier temps comme on le voit en bas à droite, euh, configurer et dire au cluster qu'on va fournir du service de nommage. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est l'agent va spawner euh, des threads supplémentaires pour gérer la partie DNS privée au sein du cluster. Donc on voit en haut à gauche un nouveau thread qui est apparu, qui s'appelle DNS. Voilà, et on va propager euh, cette, euh, cette reconfiguration au nœud 13.2 2 en faisant un rejoin du cluster. Voilà, Donc là ça a été un petit peu vite. Euh, L'affichage qu'on a là, c'est une query sur la socket UNIX qui est maintenue par l'agent. Le petit démon DNS, il maintient une socket UNIX. On interroge cette socket là et, et il, nous, il nous raconte ce qu'il sait du cluster. Donc on retrouve toutes les adresses IP qu'on a définies euh, dans nos, dans nos différents euh, services. Donc c'est par ce biais qu'on euh, qu cartographie hein, finalement euh, tout ce qui est présent en termes d'adressage IP et de nommage dans le cluster. Là, on vient déployer un service qui s'appelle ODNS à partir d'un template. C'est un service qu'on a on a designé, qui s'appuie sur euh, des docker euh, PowerDNS. Voilà, donc là, on a démarré le service, on voit que le service ODNS est démarré sur le nœud 13.1 et 13.2. Et là on vient faire une query sur l'adresse IP d'un des threads DNS. On lui demande, euh, qu'est-ce que tu connais euh, du service 3.default.svc.demo et il nous répond les deux adresses IP CNI qui ont été attribuées précédemment. Pour aller plus loin dans la démo, on vient spécifier ici, là, en utilisant un mot-clé, comme quoi on expose un port TCP dans ce service. Donc le service SVC3, si vous vous souvenez à l'instanciation, on avait surchargé la variable d'environnement avec le port 8002 qu'on se retrouve avec, ici, euh, des enregistrements SRV qui ont été mis à jour automatiquement par rapport à ce qu'on avait défini dans, dans ces services. L'idée de fond, c'est d'être capable euh, de fournir à une Ingress Gateway, qu'on va installer euh, après, tous les points d'entrée pour que celle-ci soit capable de configurer automatiquement quels sont les services qui sont off. Euh, et où est-ce qu'ils sont distribués dans le cluster. Euh, là, on, on fait une petite démo sur un service de type euh, scaler, donc c'est le service SVC4. Voilà, donc là, il s'est passé des choses. On a instancié le service SVC4 avec un nombre d'instances à zéro, complet. Qui était nul. Et là, si vous voyez tout en bas à droite, on vient de lui dire scale à 5 instances. Donc là, on voit que le moniteur est en train d'instancier euh, pour, pour répondre à la contrainte. Voilà, il y a donc 5 actions en cours. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, en bas à gauche, on a les enregistrements SRV qui se sont mis automatiquement à jour juste après l'instanciation. Là, faut il vraiment, faut vraiment voir ça en, en termes de... J'ai scalé mon service à la hausse parce que j'ai un besoin de croissance en termes de performance sur ce que je veux servir. Donc, j'ai spawné mes nouveaux conteneurs. J'ai mis à jour mes maps DNS. Donc là, je vais avoir un ingress gateway qui est capable de... Bah, router des nouvelles requêtes clients vers ces nouveaux conteneurs pour absorber mon pic de charge. Alors, je pense que l'étape d'après, on va faire un scale non. là on fait une query sur les sur les enregistrements DNS qui servent le service 4 donc là on est bien à 5 et là on va scaler à la baisse on redescend à 1 donc là automatiquement on va déprovisionner ce qu'on a déployé on va on va dropper les conteneurs et ici le service 4 on voit qu'il est revenu à une seule instance et de même on a le nombre d'enregistrements SRV qui est passé de 5 à 1 sur, sur la poche. La partie suivante, c'est euh, ce qu'on pointait du doigt tout à l'heure, c'est le déploiement d'une ingress gateway. Donc cet ingress gateway s'appelle donc C'est un projet euh, disponible sur, sur GitHub et c'est grâce à elle euh, où on, on va être capable de fournir en entrée, on porte une adresse IP publique, routable, où les clients vont venir se connecter pour euh, consommer notre service. Et euh, de l'autre côté, ça va router ça sur toutes les, tous les conteneurs et enfin, les, les services qu'on fournit dans le back-end de, de, notre, de notre cluster. Ce service s'appelle OGWL4. Voilà. Ici, on vient lui spécifier qu'on veut exposer voilà. voilà. le port 8003 qu'on sert en interne dans le back-end. Je dis ici que je veux l'exposer sur le port 8103 sur l'adresse publique. Bon, là, en l'occurrence, c'est 000 donc toutes les, toutes les adresses. Et donc là, on a... On a Conteneur Docker à nous qui vient qui vient faire la translation des événements qui se passent dans le cluster et qui vient configurer l'ingress gateway automatiquement. Et là, vous voyez quand on vient faire une query sur l'adresse de service sur le port 80103, on est bien servi par rapport à un des conteneurs du du euh, La suite de la démo. Euh Docker. Voilà, C'était voilà, déjà installé. On voilà, faire en sorte d'être sûr que c'est démarré. Donc, la solution euh, OpenSVC en fait, apporte des, des facilités de management sur, euh, sur le Docker. On a deux modes d'implémentation. Celui que tout le, mode, tout le monde connaît, c'est le, le mode J'ai un démon Docker pour mon système et les gens qui sont sur le système vont l'utiliser et le partager. Ça, c'est un premier mode d'implémentation. On supporte aussi un, un second mode qui est de dire Je veux un démon Docker privé par service OpenSVC. Voilà, ça a des intérêts lorsque vous avez des gros systèmes avec des, des environnements mutualisés entre plusieurs développeurs. Ça permet de travailler chacun sur son docker sans aller casser les images ou les conteneurs des autres. Donc là, on vient créer un premier service euh, SVC 6. Où on va euh, mettre en avant l'utilisation euh, d'une configuration réseau qui est, euh, qui est simple dans le sens où on va dupliquer le namespace réseau de l'hyperviseur sur lequel on est hébergé. Donc ça c'est un premier type de, de setup réseau qu'on supporte. On voit ici l'argument autocardé mon mon net host. Donc on duplique vraiment le namespace réseau et, et on utilise celui-ci dans notre service. Alors, le conteneur qui est utilisé pour la démo, c'est un petit conteneur Hello World hein, qui, euh, qui affiche son hostname lorsqu'on vient lui, lui, lui faire une petite requête HTTP. Voilà, donc on fait la requête HTTP. Et comme on a du le namespace Réseau du NOTE 13.1, il nous répond qu'il s'appelle NOTE 13.1. Donc ça, c'est un peu simpliste comme setup réseau. Néanmoins, ça, ça a le mérite de fonctionner. Mais du coup, on va partager tout l'espace de port euh, de l'hypervisor. Donc, Docker, euh, eux, ils utilisent le, le bridge Docker 0 avec euh, le spawn de conteneurs et toute une, une tambouille de port mapping pour, pour répondre à, à tout ça. Euh, on a vu que dans le, le, la vraie vie de la, de la production, certains éditeurs ont, ont souhaité ne pas utiliser euh, tout ce qui est techno de port mapping pour des raisons de performance. Euh, je pense notamment à. à Produit, euh, produit Cassandra, qui est une base de données distribuée. Euh, donc pour éviter justement de, de gérer toute cette embouille cette de, de port mapping, euh, on a proposé des, des solutions une, une qu'on va mettre en œuvre en termes de setup réseau, donc qui va permettre d'avoir au sein des conteneurs docker que vous utilisez, que vous déployez, euh, une prise directe sur le, le réseau, euh, sur le LAN, quoi, hein, sur le segment réseau où vous êtes sans avoir de, de port mapping euh, utilisé. Voilà, donc la première étape, c'est de dire euh, je crée un conteneur qui n'a strictement aucun setup en termes de réseau. Et la seconde étape, c'est de dire euh, je rajoute une adresse IP de service qui va être pluguée sur un bridge que j'ai configuré sur la machine. Et ce bridge, bien sûr, est vu euh, sur le réseau, sur le LAN, euh, sur de Là, on rajoute un second container dans notre stack et on spécifie ici .net égale container de point nom du service, service point point bon. On dit explicitement je veux que le conteneur Hello World hérite de l'IMSS réseau de notre conteneur qui est connecté sur le bridge. Donc on voit ici à droite le démarrage du service dans ce, dans ce mode de configuration. Et on a ici toutes les commandes IP-Link qui, euh, qui sont passées en pour s'accrocher dans le namespace et configurer le, la stack réseau. Voilà, un print status euh, du service qui nous montre une adresse IP publique directement connectée dans le namespace euh, du contenant. Donc ça, c'était la config bridging. Voilà, donc là on interroge le, le conteneur, il nous dit bien qu'il s'appelle SVC-7. Ça nous dit bien clairement pas le même namespace, le réseau. Et enfin, on a un troisième et dernier service. On ne veut pas de Docker démon privé, on met le paramètre, à JAPOL, donc on utilise le do démon Docker du système. Là encore déclaration d'un container vide sans configuration réseau. Et cette fois-ci, on vient déclarer. Toujours une adresse IP publique, mais cette fois, on vient ici lui donner le nom d'un Donc Concrètement, on a une interface physique sur la machine, et on va venir donner cette interface physique dans le namespace du Docker. Donc ça, c'est pour les gens qui ont, des, euh, qui ont des contraintes un peu particulières et qui veulent des, des types d'interfaces physiques spéciales dans leur conteneur ils peuvent utiliser ça. Donc à partir du moment où on va démarrer le service euh, comme on dit P link sur l'hyperviseur on ne verra plus du tout l'interface apparaître dans la liste. Elle sera, elle sera mappée uniquement dans l'espace du conteneur. Et C'est qu'à l'arrêt du service et à la désinstallation du, du docker que l'interface réapparaît sur l'hyperviseur. Sur voilà donc résumé trois modes de setup euh, réseau supportés avec euh, avec Docker qui, qui colle assez bien aux, aux problématiques de nos clients aujourd'hui, qui n'ont pas forcément euh, ni l'envie ni le besoin de gérer la complexité euh, du port mapping réseau Docker sur, le, sur leur production. Effectivement, comme Christophe le fait remarquer, le, le, le setup aussi qu'on qu supporte très bien c'est ce qu'on vous qu a montré pendant la démo le fait d'avoir un back-end network de type CNI avec toute la logistique qu'il y a autour, donc son service DNS, Ingress Gateway, etc. Voilà pour, pour cette présentation, j'espère que vous avez vu au global un petit peu ce que, ce que ça pouvait faire. et comme on, Comment ça fonctionne. Je vous remercie pour, pour votre écoute. Si vous avez des petites questions, euh, ce sera grand plaisir. Merci à vous. Feu. <rire> ça veut dire quoi que service. Les acronymes de service. Ah, tout le monde a entendu la réponse, c'est bon <rire> Alors là encore, euh, comme dans... c'est une ligne directrice du produit, on supporte quasiment tout ce que le client envie, qu'on supporte. Donc ça, ça part de... Ah oui, pardon, je ouais, répète la question. Euh, comment comment gère-t-on, au sein d'un cluster, la réplication des données ou la mobilité des données Donc, Deux solutions. Soit euh, on amène au cluster une solution de stockage partagée, PSAN, cluster Ceph, whatever. Soit on travaille avec des disques locaux, dans ces cas-là, on supporte la quasi-totalité des solutions logicielles de réplication, donc du, de la réplication de type RED euh, intersite, de la réplication DRBD par exemple, euh, soit on bascule sur des technologies logicielles et asynchrones. On a euh, charge au client d'assumer les risques d'une copie asynchrone, mais en tout cas le produit les gère à la place, c'est le produit qui fait le scheduling de la réplication des données. Quand on maîtrise euh, les enjeux budgétaires, les enjeux techniques de RTO ou de RPO, on fait la bonne, le bon choix de technologie entre le synchrone, l'asynchrone, le logiciel ou le hardware. Nous, on est capable de piloter la totalité, on est capable de piloter de la réplication Côté B, de parler au B pour qu'elle s'explique, elle se qu'elle établissent des biens dans l'application ou qu'elle les inverse. Et euh, le côté purement logiciel, c'est effectivement plus simple que pour nous, parce qu'on est tout sous la main. Voilà. Vas-y, vas-y, t'as un petit tiens. Ouais, peut la Alors, la question est, euh, aujourd'hui, depuis, depuis quelques années, donc trois ans, on parle beaucoup de produits comme Mesos, ou des Kubernetes, qui sont des orchestrateurs. Comment on se positionne par rapport à ces produits alors effectivement, on a 10 ans des distances devant nous, donc on a démarré avant dans un monde où des produits où on était concurrents plutôt par rapport à des produits comme des task clusters, comme des clusters, des choses comme ça. Et cette révolution est arrivée après, et on a accompagné cette révolution en s'appuyant sur les mêmes socles technologiques que ces nouveaux produits. Les autres s'appuient sur Docker, et nous on n'a rien fait pour aller devant devancer ces, ces innovations technologiques. On les a suivis, comme les autres, au moment où les autres ont émergé. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est qu'on euh, vise un spectre fonctionnel aussi large que, que des, des produits comme les os Kubernetes. Pour autant, on ne renie pas l'histoire qu'on a. Et on a donc une position assez unique sur ce marché où on est capable, avec le même produit, le même jeu de commande, euh, de piloter des technologies différentes, enfin, des techniques d'intégration différentes. Plus simples, hein, c'est-à-dire mononeux de services sans quantité jusqu'au plus complexe, le full orchestre avec le de réseaux. Ça nous met dans une position qui est originale, effectivement, sur le marché. C'est un critère différenciant qui nous permet de voir la place. Non, on n'a pas de quoi de On en sortira quand même. Vous parlé de la de la Non. Euh, Jusqu'à la version 1.8 du produit, c'est-à-dire la version 1-1, euh, on n'avait pour ambition que de faire la partie CRM du cluster, Donc juste le, le pilotage, les actions techniques qui permettent de passer d'un état arrêté à l'état démarré. Et on n'avait pas la prétention de, de faire la partie orchestration. L'arrivée de 1.9, en fait, en bon, fait, petit peu changer les choses, vu que ces clients nous ont demandé ils ont ces fonctionnalités, ils ont voulu qu'on prenne en charge la partie monitoring et qu'on euh, fusionne des fonctionnalités qu'on trouvait dans des produits tiers qu'on assemblait avec notre CRM. La partie monitor achat, par exemple, était euh, un composant externe qui pilotait la partie CRM proposée par OpenSVC. Donc ça, c'était la situation avant. En a 9 maintenant, tout est dans le bloc et maintenant le démon est obligatoire. Je suis pas sûr d'avoir compris tous les éléments de la stack comme la solution parce que j'ai voulu dire rapidement et oui. dire aussi qu'est-ce qu'est open source, qu'est-ce qu'est free le... Software si on a... Quels sont tous les éléments de la stack euh, et quels sont open source ou euh, quels ont des contraintes euh, de, de liste ou de tarification euh, Pour répondre à cette question, la, le premier élément de réponse est euh, tous ces composants sont optionnels. Quand on installe un agence PSDC, il est déjà fonctionnel pour faire du mono 2 mono Quand on installe 2, euh, il est... Quand on en installe... <rire> installe 2, on est prêt à faire un clustering, euh, très simple. Alors, les composants additionnels qu'on peut rajouter, et qui sont optionnels, c'est la partie cluster DNS, qui est utile, que quand on a un plan d'adressage dynamique euh, pour les adresser. Ce plan d'adressage dynamique, il est oui. apporté par, c'est une fonctionnalité qui est apportée par un, un deuxième composant logiciel qui est le, le réseau de si CNA, qui est la partie CNA. CNA est libre de droit, euh, c'est open source, c'est libre, ça marche que sur les... attention. Et c'est le même composant logiciel qu'on trouve dans Kubernetes. Ensuite, il y a la partie Ingress Gateway. Euh, la partie Ingress Gateway, euh, on en a présenté un avec GoBitWin, on en supportera un autre. On a, on a un cours de préparation d'InGaz de, de, Gateway qui s'appuie sur Envoy. Et si les clients ont besoin d'autres, on en fera d'autres. Que ce soit GoBitWin ou Envoy, les deux sont sous licence libre et gratuit. Euh, on les prend en termes de support, on les prend aussi dans la stack. Tout ce que les clients utilisent et qui gravitent autour de nos solutions sont pris en support. Et donc le composant DNS pour le cluster DNS, il s'appuie sur le produit PowerDNS qui lui-même aussi open source. Voilà. Tout est open source. On va sur le support. On vend du support et de l'accompagnement client. Vous avez vu qu'on peut faire des choses très simples, on peut faire des choses très compliquées. Il y a un énorme besoin en clientèle pour de la formation continue. Et de la partie accompagnement des oui. supports. Bien. Du coup, tu disais ben, tout à l'heure que le cluster PNFSC euh, pas plus que 16 nœuds, euh, de par le fait que c'est. Est-ce euh, euh, que, est -ce que vous visez d'aller de, sur des, des clusters plus grandes euh, sur, euh, on n'a pas été beaucoup challengé sur des tailles de clusters plus grands. Euh, une des raisons pour lesquelles euh, on n'est pas challengé là-dessus, c'est que euh, déjà les machines sont extrêmement puissantes de nos jours. donc Pour monter à beaucoup de nœuds, euh, ça fait déjà des, des puissances énormes. Après, les clients qui auraient besoin de plus, ne euh, sont pas forcément dans notre type de clientèle. On ne va pas courir après ces, ces gens-là parce qu'on cherche plutôt des clients qui ont... Euh, les, les caractéristiques des clients qui, qui font appel à nous sont plutôt des clients qui ont beaucoup d'applications. Alors que les clients qui ont besoin d'énormément de serveurs sont souvent des clients qui ont très peu, peu d'applications à faire tourner sur énormément de serveurs. Donc Quand on a beaucoup d'applications, en général, on va, nous on va recommander aux clients en général de, de segmenter les risques. Faire plusieurs ouais. Pour nous, la, la segmentation des risques est vraiment un des arguments majeurs un des majeurs de la sécurité des services. En termes de diagnostic, diagnostic et troubleshoot aussi, c'est incomparable. Faire un troubleshoot sur un cluster de 100 aussi. possible. Il faut être très très outillé pour être capable de le faire. Merci.